Donc je suis Julie Ferrer, je suis la directrice adjointe de la MSA Île de france Donc là, je viens d'assister à une, une conférence de Jean-Luc Udry sur l'optimisme opérationnel. Alors j'ai adoré, euh, vraiment, on a passé un super moment. Euh, un moment diversifié parce qu'il y avait à la fois des confidences sur voilà, les expériences de Jean-Luc Udry, euh, voilà, sur ce que c'est l'optimisme opéra opérationnel et en même temps, tous ces moments un peu de confidence, de lien avec la salle, euh, voilà, de de, de complicité. Euh, voilà, ça nous touche, ça touche tout le monde. Euh, bref, c'était un, un moment délicieux. Merci, euh, Jean-Luc Grise.